La rétention d'eau c'est quand le corps garde à l'intérieur plus d'eau que la normale. Cela peut se traduire par des œdèmes au niveau de certaines parties du corps, généralement les extrémités, pieds, chevilles, mains, mais aussi par une prise de poids anormale ou des kilos qu'on n'arrive pas à perdre malgré une alimentation équilibrée et une activité sportive. Les causes sont multiples, alimentation trop salée, problèmes hormonaux, mauvaise circulation lymphatique symbolique de la rétention d'eau, l'eau est généralement liée aux émotions c'est aussi un support d'information qui enregistre les mémoires énergétiques garder pour soi ses émotions avoir peur de perdre quelqu'un ou quelque chose auquel on est fortement attaché à être dans la retenue ne pas oser s'exprimer avoir peur de déranger si on parle de soi et de ses problèmes avoir de la difficulté à s'affirmer ou au contraire prendre toute la place au quotidien, vouloir garder en soin une empreinte émotionnelle ou énergétique la plus grande possible, ne pas vouloir oublier un événement, une personne, etc. Si la rétention d'eau se fait davantage au niveau des jambes et des pieds, ça va nous parler de poids émotionnels qu'on traîne comme des boulets qui nous ralentissent dans notre avancement. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt Je voudrais vous parler de quelque chose d'assez important, je dirais. Les émotions. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens restaient bloqués avec leurs émotions et tombaient malades. Et en fait, ils ont ils n'ont pas vraiment l'habitude de dire les choses enfin ils disent les choses mais ils disent pas ce qu'ils ressentent réellement c'est pour ça qu'ils tombent malades donc moi j'ai un petit conseil à vous donner c'est soit vous prenez votre courage à deux mains et vous le dites soit il y a la possibilité de les écrire sous forme de lettres et de les transmettre à la personne ou sinon, il y a une autre technique qu'un psychologue m'a appris, c'est tout simplement les écrire sur un papier pour que on puisse les faire ressortir et tout simplement y mettre le feu une fois que c'est bien écrit, et les émotions pourront Sortir de là il y a bien sûr La méditation mais la méditation c'est à faire tous les jours et Ça fera ressortir vos émotions Mais est ce que vous auriez le temps de le faire ça j'en suis moins sûr Alors pour moi la meilleure technique c'est de dire ce qu'on pense et en disant ce qu'on pense, ça débloque nos émotions. Et ça débloque surtout notre colère. Parce que les émotions bloquées font ressortir notre colère. Voilà pour l'instant ce que j'avais à dire sur le sujet. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire. Sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt. Je voudrais vous présenter aujourd'hui une pierre. C'est la walit. Peut-être que je ne prononce pas bien, donc je mettrai en, en nom écrit euh, comment elle s'écrit. Comme ça, vous saurez exactement. Euh, quelle pierre c'est si vous la cherchez donc la walite est une pierre qui permet de calmer la personne de calmer la personne mais surtout elle permet d'éviter les insomnies elle aide beaucoup à dormir quand on dort pas la nuit pour les insomnies mais elle aide surtout à calmer ses colères, parce que les colères, comme je vous ai déjà dit, provoquent des maladies. Et les colères, surtout les colères qui sont bloquées. Et cette pierre permet justement de les débloquer. Elle permet de s'apaiser, de se calmer, de se de se préparer à vivre les choses correctement, à tout simplement stimuler les corps énergétiques, les corps physiques, les corps subtils et surtout le corps émotionnel. C'est ce qui permet surtout de se nettoyer. Parce que quand on nettoie le corps émotionnel, on a fait pratiquement 90% des choses qui sont à faire. Donc moi je vous propose la walik c'est une pierre calmante qui n'est pas très chère qui n'est pas très connue sauf des utilisateurs bien sûr et euh, bah, elle est elle est verte et elle peut aussi euh, vous aider dans votre vie de tous les jours à réfléchir pour vos méditations pour les choses comme ça pour tous ceux qui se trouvent dans Votre cerveau elle va vous permettre de ranger votre cerveau Et que vous soyez beaucoup plus calme et si vous avez envie de réfléchir à quelque chose elle va vous mettre les priorités à ces choses C'est une très bonne pierre pour les gens qui sont Très nerveux et très colériques intérieurement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 aujourd'hui je vais vous donner la prière des énergies nocives donc à faire que si c'est utile et à vérifier au pendule donc par le très saint nom père de jésus-christ notre seigneur et à l'aide de l'archange saint michel je demande que toute énergie nocive placée sur le corps physique sur le corps subtil sur l'aura cosmique de Nicolas de Bouver, soit transféré dans des lieux où ils ne pourront plus nuire. Amen. Voilà. Et vous jetez. À chaque fois que vous dites votre nom, vous passez l'âme et là le nom de votre corps physique, énergétique ou spirituel, vous, vous passez de, devant avec vos mains sur vos votre corps et vous le, vous jetez bien sûr les énergies nocives Derrière vous pas devant vous mais derrière vous pour que il s'en aille bien et vous visualisez qu'il s'en aille dans la terre voilà c'est tout ce qu'il y a à faire Si tu as aimé mes vidéos n'hésite pas à mettre un pouce bleu à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt. Bonjour les amis. Aujourd'hui petite vidéo sur quelque chose qui est important. Trouver la cause pourquoi nous tombons malades ou pourquoi nous, il nous arrive ceci ou pourquoi il nous arrive cela. Alors il y a quatre grandes causes. L'énergétique, le spirituel, l'émotionnel et le physique. Donc, avant toute chose, pour soigner une maladie, bien sûr, il existe les médicaments, mais pour que la maladie s'en aille complètement, il faut trouver si c'est un, une cause énergétique, spirituelle, émotionnel ou physique. C'est ces quatre grandes familles qu'il faut pouvoir travailler et trouver le problème de la maladie. Parce que si vous réglez, si vous réglez le problème par ces quatre grandes familles, votre maladie en sera diminuée.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 dans notre corps physique il est l'élément qui apporte l'énergie à notre corps amenant amené par l'alimentation et il utilise l'ensemble de nos cellules muscles cerveau et fonctions du corps l'élément du feu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 et qui permet surtout de s'ancrer dans le moment présent c'est une pierre qui calme qui est forte en énergie et qui permet de se calmer et de vivre le moment présent elle permet aussi de filtrer ses colères de nettoyer ses colères de travailler sur l'émotionnel elle permet de nettoyer tout ce qui est Dans l'émotionnel négatif elle permet aussi Pour les personnes les plus âgées de faire ressortir leur colère pour pouvoir être beaucoup plus Calme et beaucoup plus serein sur les sur les derniers jours de notre vie mais c'est une pierre que moi euh, j'ai mis très longtemps à utiliser parce que la première fois que j'ai touché une carmaline elle m'a fait sortir tellement les colères qui qu'ils étaient en moi que je ne voulais pas que je les ai prises et je les ai jetées, mais je jetées à la poubelle il m'a fallu Plusieurs années pour retoucher une cormaline. Et une cormaline, il ne faut pas oublier de la nettoyer très très régulièrement parce que tout ce qu'elle peut absorber en négatif, si vous en faites pas attention, elle vous le rendra au centuple. Donc c'est très important de la nettoyer. Elle aide aussi sur tout ce qui est problème psychologique pas que émotionnel tous les problèmes psychologiques tous les problèmes du corps et de l'esprit elle permet de pouvoir faire le contact entre les deux le corps l'esprit Et puis voilà c'est une pierre formidable mais elle elle a ses petits défauts, c'est qu'il faut prendre soin d'elle et s'y habituer, parce qu'elle va vous montrer la vérité. Et la vérité n'est pas forcément facile à entendre ou à vivre. Voilà. Amusez-vous bien avec. Mais n'oubliez pas de la nettoyer régulièrement.